Depuis toujours, le viol et la violence sexuelle ont été utilisés comme une arme de guerre. Ça prolonge les conflits, ça rend beaucoup plus difficile la réconciliation après conflit. Il y a deux ans, mon ministre des Affaires étrangères, William Hague, en travaillant avec Angelina Jolie, qui est l'envoi spécial de l'ONU sur ces sujets, ont décidé de mener une mobilisation globale, contre ces pratiques terribles. Ils ont rédigé une déclaration d'engagement contre l'utilisation de violences sexuelles. Maintenant, 148 pays, y compris la France, ont souscrit cette déclaration. Maintenant, mon ministre va aller plus loin. Il propose un sommet mondial à Londres qui se tiendra entre le 10 et le 13 juin. Ce sommet va rassembler tous les acteurs les gouvernements, bien sûr, mais aussi les ONG, la société civile, les médias, les juristes, tout ce qui peut nous aider à changer les pratiques. On va casser l'impunité qui s'est trop longtemps appliquée à ces crimes, parce qu'il s'agit des crimes de guerre. On va changer la législation, prendre des mesures pratiques pour s'assurer qu'à l'avenir, c'est plus du tout acceptable d'imaginer même d'utiliser la, la violence sexuelle euh, en période de conflit. Dans toute cette initiative, on travaille d'une manière très étroite avec la France. Le ministre Laurent Fabius euh, a accompagné euh, William Haig. Euh, il a signé la déclaration l'année dernière. Notre démarche s'inscrit dans un contexte plus large d'égalité et des droits des femmes. Et Madame la ministre Najat Belkacem euh, a organisé à Paris, juste avant notre sommet, un sommet mondial des femmes qui recherche euh, encore une fois l'égalité des femmes. Il y a une vraie cohérence entre tous ces projets.